you amis jardiniers chers abonnés bonjour alors voilà une petite vidéo très brève pour pour vous montrer ce que je suis en train de faire là euh, il s'agit en fait de recouvrir les allées entre les planches de culture et bien de, de, broyat, hein, de broyat de broyat de bois alors il ne s'agit pas de brf hein, très clairement hein, c'est du c'est du bois hein, du bois concassé très broyé très très ligneux euh, le BRF c'est tout à fait un autre produit, là il ne s'agit pas de rameaux hein, broyés euh, mais bien de voilà de, de, de charpentières, de grosses branches etc euh, qui ont été passées au broyeur. Euh, alors pourquoi est-ce que je fais ça Et eh bien je le fais parce que ça va me permettre déjà de ne pas avoir à désherber les allées qu'on va parcourir euh, entre les planches de culture d'une part, d'autre part ça va nous permettre également eh bien, de pouvoir pratiquer le terrain un peu à pied sec, même partant un peu, un peu plus vieux, lorsque le sol est gras, etc. Voilà, on ne ramassera plus trop de terre sous les chaussures puisque on va intervenir depuis ces espaces là pour travailler dans ceux-là dans lesquels on ne marche pas. Quoi. Donc c'est parfait. Alors ce broyat qui est assez grossier va prendre un certain temps à se décomposer mais va se décomposer tout de même et c'est très intéressant pour nous puisque la lignine contenue dans, dans ce bois va alimenter euh, les champignons du sol hein. c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, on en a déjà parlé. Hein. Alors j'en profite pour euh, remercier Nicolas hein, qui m'a déposé ce, ce broyat. Euh, C'est tout à fait le produit qu'il qui, qui me fallait, quoi. ça me convient parfaitement. Euh, J'en profite également pour adresser un message à, euh, voilà, aux, aux, aux habitants proches de, du potager qui dit non. Euh, si vous cherchez quelqu'un pour des travaux d'élagage, n'hésitez pas à appeler SBE, hein, Société Bergeron et Lagage à Bovins, hein, Nicolas Bergeron. Euh, voilà, c'est l'assurance d'un travail de qualité, euh, en sécurité pour lui, et surtout dans le respect de l'arbre. Hein, L'élagage, voilà, ce n'est pas quelque chose qui se fait à la sauvage, n'importe comment, c'est le travail de spécialiste, et euh, Nicolas en est un. Là, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt, au potager qui dit non, pour la suite des aventures.